Si votre véhicule dispose de deux couleurs, principale et secondaire, commencez par la secondaire pour appliquer la première couche. Une fois dans le menu couleur secondaire, allez dans métaux, sélectionnez hors pur, vous validez, vous ressortez, vous sortez à nouveau, vous allez sur le menu couleur principale, métaux, vous sélectionnez hors pur, vous validez, ensuite allez dans couleur principale, métallisez, restez 4 secondes, vous ressortez, vous sortez de nouveau. Et encore, vous allez sur plaque, vous sélectionnez une des trois premières, vous validez, vous ressortez, vous allez sur peinture, couleur principale, couleur nacrée, vous allez sélectionner la teinte bleu ultra. Vous validez, vous ressortez, vous allez sur crou, vous validez, vous ressortez, et encore, vous allez sur couleur secondaire, crou, vous validez, vous ressortez. Et voilà, vous avez la teinte Mystical Marshmallow sur votre carrosserie.